Hello everybody, bonjour tout le monde. C'est Emma à Kosanui. Je me trouve en direct de Fisherman Village à Bokut à Kosanui vous vous demandez à quoi ressemble Kosami aujourd'hui, quelles sont les activités à faire à Kosami, qu'est-ce qui est ouvert à Kosami, je vous propose de vous montrer une deuxième fois, j'ai fait cette vidéo il y a deux mois, c'était le 19 octobre exactement, donc un tout petit peu plus de deux mois et je voudrais vous montrer les évolutions parce que la vie reprend à Kosami, donc c'est parti, on y va Let's go Alors déjà au niveau du parking on voit qu'il y a beaucoup plus de voitures et notamment un taxi. Il faut savoir qu'il y a ne serait-ce que deux mois en arrière on ne voyait pratiquement aucun taxi rouge et jaune circuler, tout simplement parce qu'il n'y avait pas de clients pour eux, les résidents ayant leur propre véhicules, les digital nomades se sont équipés à minima de scooters donc forcément il n'y avait plus beaucoup de travail pour eux. Alors, malheureusement, au, au niveau de la partie du village nouveau, il n'y a pas beaucoup d'évolution. Je vous propose de regarder ma vidéo du 19 octobre. Et aujourd'hui, samedi 27 novembre 2021, il est environ 17h45. Je vais vous montrer comment ça a évolué et évoluer dans le bon sens. Ici, je me trouve sur la plage de Beaupout, donc la plage de Fisherman Village. Et regardez déjà sur ma droite, on voit tout un tas d'ambulants qui proposent des robes, des bracelets, différents accessoires. Et on arrive ici sur la plage de, devant le Coco Tams. Et regardez, il n'y a pratiquement aucun fat boy, ces fauteuils que l'on met sur la plage, disponibles. Ils sont très prisés par une clientèle internationale, mais aussi thaïlandaise, qui est là en train de se prélasser au moment du coucher du soleil. Qui certes n'est pas très très beau ce soir euh, parce qu'on ressort petit à petit de la saison des pluies, mais ce n'est pas encore tout à fait ça. C'est quand même très encourageant de voir euh, ce euh, beau développement de l'activité touristique. Ici, comme vous le voyez, les établissements euh, suivent les préconisations sanitaires, gel hydroalcoolique, masque. Je vous garantis que partout à Samui il y a différents lieux de ce style, sur la plage notamment, mais aussi à l'intérieur. D'ailleurs, des lieux de différents styles, de différentes gammes, il y en a vraiment pour tous les goûts. Quelqu'un m'avait demandé si le a était ouvert. Voilà, confirmation. La suite de ma vidéo sur Shawen Beach, j'ai d'ailleurs vu pas mal de, de personnes qui m'ont demandé d'aller voir, si possible, à proximité de, de leur projet de vacances. Pour savoir s'il y avait de l'activité, donc si c'est dans mes possibilités, je me le ferai avec plaisir. Au niveau des activités touristiques, vraiment la plupart des opérateurs sont à votre disposition, que ce soit des safaris en 4x4, des excursions en mer, des balades en jet ski, c'est pareil, des sanctuaires aux éléphants, on petit à petit, on faire du quad. Vous voyez ici, c'est comme un petit marché qui s'est organisé, alors il n'est pas officiel. Et comme vous pouvez le ressentir, cette rue commerçante de Fisherman Village évolue dans le bon sens puisqu'on voit quelques commerces ambulants s'installer. Ils sont plus nombreux que la dernière fois, il y en avait deux ou trois la dernière fois. Donc on voit bien que les gens font des efforts et ont envie d'avoir à nouveau des visiteurs. La Bravo est également ouvert ici à droite. Ça donne vraiment un air de vacances. Avec cette vidéo j'espère répondre aux questions que vous vous posez sur à quoi ressemble Koh Samui, euh, quelle est euh, l'ambiance aujourd'hui à Koh Samui, est-ce que tout est fermé à Koh Samui L'Eden c'est un restaurant tenu par un Français, il y en a trois ou quatre, euh, peut-être plus, dans le, dans le village de Fisherman. Ne ne voulez pas mais j'ai tendance à montrer en priorité les Restaurant Thaïlandais parce que le, les uns attirent les autres. Ah, Mon petit restaurant Thaï est en train de se refaire une beauté ici. Je vous avais montré la dernière fois euh, ce petit restaurant, j'aime bien qui est sur la plage. Visiblement, ils font des travaux. Un restaurant directement sur la plage qui Fisherman Restaurant Thai Food. Il faut dire que dans ce village, on a surtout de la. De la nourriture internationale mais il reste quand même quelques petits restaurants authentiquement thaïlandais du shopping voilà on nous demande si les bars sont ouverts alors bon ils, officiellement ils sont plus restaurants celui-ci est un pub et c'est ouvert ça on Sauna c'est une institution au niveau des du shopping je vais vous amener voir cette contre -allée. Voilà, si vous voulez dénicher un petit resto Thaï, vous avez le restaurant Aroidi. Di, ça veut dire bien ou bon en Thaï, avec, bien sûr, des tarifs qui correspondent au prix de la cuisine thaïlandaise. Un petit clin d'œil à mon ami Paul qui aimait bien le coffee club. Celui-ci, le link est fermé, en face c'est fermé. Bon. Comme vous le voyez, dans la première partie de la rue, il y a quand même un grand nombre de restaurants qui sont ouverts. Le Happy Elephant est une institution aussi. Je vous avais montré l'autre fois cette place qui s'est refaite une beauté. Un autre restaurant indien ici, je ne l'ai jamais testé personnellement. Donc, j'essaie ça prochainement. Cette belle boutique. Un petit clin d'œil pour ma petite sœur. Elle saura pourquoi. Un restaurant italien, un petit peu de shopping de part et d'autre. Restaurant Darling qui est directement sur la plage. Comme vous le voyez, en deux mois, ça reprend petit à petit vie. Alors je vous avais parlé de ce petit restaurant de Thai food. On a l'impression d'avoir de la street food sawareka avec des petites brochettes qui sont présentées ici et des poissons. Kaponka, voilà, des brochettes de porc, également du poisson, kapomaka. Pour le shopping il reste des possibilités, un salon de massage spa, un bureau de change voilà. On me demandait s'il y avait des bureaux de change ouverts, il ben, y en a un ici. D'ailleurs j'ai aucune idée du taux de change actuellement. Ici c'est un pub et il est ouvert. On m'a demandé s'il servait de l'alcool, là elle était en train de servir une bière pression. Donc c'est affiché, music every Sunday, very cold beer. Donc ils ont des bières bien fraîches. Encore un magasin de shopping dont je vous ai parlé, bijouterie. Une agente voyage qui a réouvert, vous voyez ça c'était fermé la dernière fois, cette ruelle avec du shopping. Elle était fermée également et maintenant elle est ouverte. Encore un bar qui est ouvert. Pharmacie ouverte. Je vous connais mesdames, vous allez me dire euh, de voir ce maillot à près. Euh. Fisherman Village en bord de mer. Alors, fois je ne vous ai pas bien montré le Karma Sutra, une institution très connue. Ah, mais je vois que le Karma Delhi a réouvert également. Très connue également ici et assez fréquentée par la clientèle française des résidents. Plage de Fisherman Village. Alors, la mer est très haute actuellement c'est une autre entrée pour le Fisherman Village et on peut continuer comme ça sur encore environ 700 ou 800 mètres. Quelqu'un m'a posé la question aussi pour savoir si le bar où, on, où il y avait des cours de salsa était encore ouvert. On va aller voir ça. Je n'ai pas prêté attention la dernière fois où je suis venue. Un salon pour se faire faire manicure, pédicure. Eh bien oui, le green light est également ouvert. Là, on est sur un horaire intermédiaire, mais ça va peut-être bouger un petit peu plus un peu plus tard. Allez, un peu d'ambiance de nuit pour le Coco Tams côté restaurant, le Coco Tams Pepina. Nous sommes samedi 27 novembre 2021, en direct de Koh Si vous avez aimé cette vidéo, je vous remercie pour vos likes. Je vous remercie aussi pour vos commentaires sur YouTube. Vous savez que c'est très important pour que mes vidéos soient référencées par YouTube d'avoir un maximum de likes et de commentaires. Donc, Je vous remercie beaucoup pour votre aide. Et je vous dis n'hésitez pas à me proposer des sujets. Je me forcerai de répondre à vos sollicitations. Merci beaucoup. Voilà, c'était Emma en direct de Fisherman Village à Koh Samui en ce samedi 27 novembre 2021. Voilà ce qu'il en est. A bientôt et merci de m'avoir suivi. Bye bye.